Vous regardez RTL. 7h46, Elisabeth Martichoux, vous recevez aujourd'hui Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du département du Nord. Bonjour à vous Hugo Bernalicis, c'est une première pour vous sur RTL, on est ravis de vous recevoir. Vous avez 28 ans, vous êtes fonctionnaire, ancien cadre au ministère de l'Intérieur, vous avez rejoint Jean-Luc Mélenchon il y a 8 ans quand il a fondé le parti de gauche, et vous avez été élu dans le Nord, donc député à l'Assemblée, où vous vous êtes vite fait remarquer. on y reviendra. Euh, Hugo Bernalicis, est-ce que quand une entreprise est sauvée par un repreneur, des salariés en raison de foutre le bordel si vous me passez l'expression bah ben, écoutez l'entreprise est, est effectivement reprise par un repreneur euh, mais au passage il y a parle quand du même GMS, des et évidemment exactement. on fait allusion à la phrase d'Emmanuel Macron pardon. mais euh, dans le même temps il y a des suppressions d'emplois c'est-à-dire que certes, il y a des emplois qui sont conservés, mais il y a aussi des emplois qui sont supprimés. C'est ça le cœur de la bataille la de GMS. Et est-ce qu'ils ont raison de, de foutre le bordel Je ne sais pas. Déjà, je pense que l'expression pourrait être tournée contre son auteur. Moi, ce que j'ai envie de dire à Emmanuel Macron. Certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron mmh. hier en Corrèze. Mmh. En parlant vraisemblablement de GMS. Non, mais honnêtement, ce qui fout le bordel dans le pays, c'est la suppression des emplois aidés comme c'est fait là maintenant. Ce qui fout le bordel dans le pays, c'est la hausse de la CSG. Ce qui fout le bordel dans le pays, euh, c'est de diminuer les APL. Voilà ce qui fout le bordel On dans le pays. On reste juste sur le sujet, si vous voulez bien. Les anciens salariés, je, je repose ma question, ont-ils raison de fragiliser la reprise euh, en réclamant, par exemple, des indemnités supplémentaires Pour l'Elysée, il y a là une forme d'irresponsabilité oui, bah, je pense que pour eux, tout est irresponsable à partir du moment où ça ne rentre pas dans leur cadre. Mais il faut bien comprendre qu'on en arrive là et il y a une reprise parce que les salariés se sont mis en lutte, parce qu'ils ont râlé. Euh, sinon, on n'en serait pas là. Ça aurait été euh, un fait divers comme un autre dans les journaux, une entreprise ferme, une autre ouvre. Mmh. Euh, vous savez, la fameuse euh, destruction créatrice euh, chère à, à Emmanuel Macron. Donc, il ne faut jamais oublier que la lutte, ça paye. Alors après, là... Euh, Emmanuel Macron, ça... il prend toujours en exemple Goodyear, qui a fini par fermer euh, dans l'Oise, alors que Dunlop ou Whirlpool, où l'accord a été actuel finalement l'entreprise existe toujours. C'est pas ça le risque C'est pas la fermeture de l'entreprise quand... enfin, En continuant cette non, lutte mais Quand on rentre dans une lutte, on n'est jamais sûr de l'issue de cette lutte. Enfin, vraiment, je vous le dis, là on est en train de lutter contre les ordonnances sur la loi de travail, on n'est jamais sûr de l'issue. Ce qu'on sait c'est que quand on ne se bat pas, on se fait avoir. Ça clairement, et que on ne peut pas, Il n'y a aucune victoire au bout du chemin quand on ne, quand on ne rentre pas dans la lutte. Euh, Donc après... vous assumez ce risque Vous assumez le risque que la lutte finalement aboutisse à la situation de Goudier mais la, la situation de Goodyear, en plus, ce qui est dingue dans ce genre de situation, c'est que souvent les patrons sont condamnés plusieurs années après pour ce qu'ils ont fait. Euh, et donc on voit bien qu'il y avait légitimité et raison d'agir de, de la part des salariés. Euh, donc tout ça est très cynique, pour reprendre les mots encore une fois du, du président de la République. Il est cynique oui, il est cynique. Moi, au début, quand il a dit cynique, fainéant et extrémiste, je pensais qu'il parlait du MEDEF et du 440. 40. Je me suis dit, c'est pas sympa, quand même, de, de, de, de sa part. Euh, après, j'ai compris que, finalement, ça nous était adressé. Euh, mais, euh, honnêtement, oui, c'est cynique. Euh, et puis, accompagné de son ministre Darmanin, que moi, je, je qualifierais de bourrin, euh, clairement... De bourrin Oui, oui, de mais bourrin. Pourquoi Gérald Darmanin Mais ministre parce, parce, euh, parce que, quand vous diminuez comme ça de 5 euros les APL, il y a même des voix dans les députés euh, d'En Marche qui se sont élevées contre ça. Enfin, euh, à quoi ça sert de faire des, des économies de bout de chandelle, euh, comme ça, et dans le même temps, de faire la réforme de l'ISF. enfin c'est les, les, Bourrin, les... ça veut dire quoi Bourrin, c'est... Bah, ça veut dire qu'il le fait ça, sans discernement. C'est insultant, Bourrin. Si je vous bah, dis que vous je... êtes un bourrin, M. Bernalissé, vous allez me dire, mais Mme Martichoux... Euh, enfin, ah bah, non. non, mais c'est sûr que ce n'est pas une expression qui fait plaisir, ça je vous, je vous l'accorde. Et je ne suis pas là en train d'essayer de plaire au, au, au ministre Darmanin, clairement, c'est plutôt le contraire. Euh, mais mais c'est ce qui est dans l'esprit des gens. cest quand dire quand, quand, on, quand vous, êtes, vous avez un emploi aidé, qu'on vous annonce durant l'été que dans deux mois, c'est fini, alors que vous, vous saviez que tout était dans le vert et que vous étiez reparti au moins pour un an. Un an de salaire qui tombe pour vous occuper de votre famille, pour payer votre aide, votre aide si vous avez un prêt en cours. Voilà, ça, ça, ça c'est du cynisme, ça c'est de la violence. Ouais. Donc, pour revenir juste à, à ce qui s'est passé, à ce qui se passe à GMS, vous, vous êtes favorable à ce que les salariés continuent, leur euh, mouvement de, bon, voilà, de tentatives de blocage de, mais de, de après bon, J'ai regardé les images, moi qui suis du ministère de l'Intérieur j'ai regardé ça avec un oeil assez particulier on dit voilà, euh, altercation, ça a été chaud euh, sur place, enfin bon les CRS n'avaient quand même pas mis les casques, hein. en général quand c'est chaud on met les casques, on y va euh, on, sort, euh, on sort les matraques euh, là c'est pas le cas, ils sont à visage découvert mmh. euh, ça a chahuté certes, mais comme, comme sur beaucoup de, de, de mobilisations euh, il faut essayer d'éviter d'en rajouter euh, justement, je pense qu'il faut faut entendre justement cette, cette colère des, des salariés oui. qui est légitime, encore une fois. Elle est légitime, Emmanuel Macron, euh, il revendique, alors là sur la forme, mais enfin vous venez traiter d'Armanin de Bourin, donc c'est pas vous qui allez peut-être le contester, il revendique le parler vrai, il revendique ce, ce langage extrêmement direct, à la limite d'une, voilà, de, de... Non mais moi c'est honnête, de je, pré chartier. je préfère ça que de, oui, des, en honnête. même temps, des emphases, on sait pas trop bien ce qu'il dit, voilà, oui. c'est une forme d'honnêteté, du coup on est sûr qu'on n'est pas d'accord avec lui. Vous avez parlé de démocrature dans ouais. le débat euh, sur la sécurité, été à l'Assemblée Nationale, puisque vous avez souvent pris position, vous étiez un des, un, des, euh, un, un des intervenants de France Insoumise. Ça veut dire quoi, votre formule Derrière la démocratie, aujourd'hui, il y, y a un risque de quoi Dites-le, eh ben, de quoi en, en réalité, euh, on a fait, c'est la fusion du mot démocratie et euh, dictature, en disant, voilà, on est dans l'apparence de la démocratie, il y a des élections, euh, c'est comme d'habitude, mais y, on est en train d'introduire dans cette démocratie des mesures qu'on retrouve dans des régimes autoritaires. Euh, voilà, et c'est ce, pas que moi qui le dis si c'était que moi, encore vous il y a un vous... droit de manifester absolument souverain, il y a une, une liberté d'expression ouais, nous a totale. été contesté quand même euh, ce droit de manifester. On est quand même un peu plus démocratique que dictatorial Oui mais attendez, euh, moi je vous, je, vous, je vous rappelle le rapport d'Amnesty International qui n'a été contesté par personne, pas même par le ministre de l'Intérieur, sur les cent, plus de 160 manifestations qui ont été interdites sous l'état d'urgence. Je dis bien interdites. Donc des interdictions de manifester, il y en a eu non, non, mais je, je parle sérieusement. Euh, quand vous avez les rapporteurs de l'ONU euh, sur la question des droits de l'homme qui épinglent la France sur la loi qu'on qu vient de voter, euh, voilà, c'est pas des France Insoumises il les fallait, rapporteurs de l'ONU. Il fallait sortir de l'état d'urgence. Ah oui, oui, oui, il fallait sortir de l'état d'urgence. C'est ce qu'on a toujours défendu. C'est pour ça que je me suis opposé à la sixième prorogation de l'état d'urgence et que dans la continuité, mmh. je me suis opposé à cette loi parce que en réalité, on ne sort pas. Pour 45 des Français, euh, c'est un sondage Atlantico de, de fin août. L'état d'urgence devait être maintenu. Pour 33 il devait être renforcé. Pour 22% seulement, il devait être supprimé. Le peuple n'a pas toujours raison ben, Moi, je n'ai jamais renoncé à convaincre. Euh, c'est dire ce qu'on a toujours fait pendant la campagne présidentielle, et, euh, et je ne renonce pas à convaincre sur le sujet. La grosse difficulté, euh, c'est que pendant des mois, on a expliqué euh, aux Françaises et aux Français que l'état d'urgence, c'était efficace, que c'était nécessaire, que c'était proportionné, que c'était utile. Et dans ce domaine-là, surtout dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, on a tous envie de bien faire. Dire, on, a, on, a, on a pas spontanément envie de se dire ah ben non c'est pas ce qu'il faut faire c'est pas bien on a envie de se dire ben on a envie d'être protégé euh, parce que c'est des atrocités qui sont commises et donc les arguments d'autorité dans ce domaine-là ils valent encore plus que dans d'autres domaines et donc les gens croient sur parole ce qu'on leur raconte en la matière sauf que quand on creuse quand on voit les spécialistes du droit les avocats mmh. les magistrats ça cas de la magistrature les faux magistrats l'USM euh, l'ONU euh, la Ligue des droits de l'homme le défenseur des droits quand même qui est un ancien ministre euh, qui est pas quelqu'un de, de gauche euh, ni euh, ni insoumis euh, qui s'élève contre ce texte, qui a des mots très durs en disant que ça va être un poison dans la cohésion sociale, ce texte. Bon, il faut entendre ces choses-là. Euh, pour revenir à votre, thème de, à votre terme de démocrature, Emmanuel Macron, il ne prend personne en traître, il applique son programme, il a été élu pour ça. Vous continuez mais, de me dire qu'il fait des coups de force Mais nous non plus, on ne prend personne en traître. On continue de défendre notre programme et à être opposé à Emmanuel Macron, est... comme on l'était pendant l'élection présidentielle. Enfin, On ne va pas nous, oppocher, nous reprocher de nous opposer, euh, alors qu'effectivement, on, on est, on est dans, dans notre rôle. Mais en plus, sur, sur le terrorisme, pour, pour finir là-dessus, là on a fait des propositions dans ce débat, quand même, sur la farge. Sur Lafarge, ils étaient où les députés d'En Marche Il est où le gouvernement sur ce sujet pour durcir les sanctions Vous euh, parlez de l'entreprise L'entreprise Lafarge, exactement, qui a collaboré avec euh, avec Daesh. Euh, sur la question du Qatar et de l'Arabie Saoudite, c'est Emmanuel Macron lui-même, fin août, qui euh, qui pointait du doigt ces deux pays, euh, disant qu'ils finançaient directement ou indirectement le terrorisme. Je voudrais évoquer avec vous les, les, le reproche qui vous est fait, notamment par Manuel Valls, qui mâche pas ses mots, il était sur RTL mardi d'ailleurs. Euh, il évoque votre conception de la laïcité à France Insoumise, et il a taclé très sévèrement notamment le refus de votre collègue Daniel Obono de ne pas connaître la radicalisation d'un chauffeur de bus qui ne voulait pas conduire un bus après qu'une femme l'a fait. Euh, pour lui, c'est de la complicité avec, euh, islam, avec un islam politique. Vous comprenez son point de vue non, non, je pense que M. Valls, il a, je pense, peur de voir son élection invalidée, en train de préparer le coup d'après. Oui, enfin, je trouve ça, ça c'est petit... pas une réponse sur le fond. Non, ça. non, c'est pas une ouais. réponse sur le fond, mais enfin. je vais vous répondre sur le fond. Je vous dis juste sur la forme, voilà, parce que Manuel Valls, il n'a pas du tout participé au débat, par exemple, en commission dévie, des lois. Il vu la question, ouais. Il n'a pas, pas du tout participé au débat en commission des lois sur ce texte. Dans l'hémicycle, la... il est souvent intervenu. Enfin, je pas oui, oui, non, défense, mais, mais c'est un, oui, une mais réalité. Oui, mais pour nous insulter souvent intervenu pour nous insulter. Vous pouvez le préciser. Euh, il a employé le terme d'islamo-gauchisme. Alors, on n'est ni islamiste ni gauchiste. Donc mais il y a toujours ce va. soupçon d'ambiguïté, c'est vrai, qui... qui plane ah, peur, y a on le retrouve non, dans la déclaration attendez. de Zoé des Bureaux, qui est suppléante de François Ruffin, oui, euh, vu ça, qui approuve a... qu'on traite de martyr le terroriste de Marseille. Il voilà. y a comme ça une petite musique euh, qu'on retrouve. Non, et mais ici attendez, et là... vous ne ferez pas dire à, à, aux députés de la France Insoumise qu'il n'y a pas un problème avec un islamisme politique, le salafisme djihadiste en l'occurrence. Pour, le, pour, le, pour dire les mots particulièrement, il y a un problème avec ça. Après, est-ce que le chauffeur de bus est radicalisé, etc. Tous les experts dans le domaine ont un problème avec les termes de radicalisation, déradicalisation. Ah bah, donc vous aussi, vous avez un problème pour le dire. Mais non, Ce mais, mais c'est pas un problème mot. pour le dire. Bah, Dites-le alors. C'est une, -ce qu dites une question euh, scientifique, d'analyse, et quelle est la, rap... réponse qu et a... moi, la, la réponse qu'on y apporte. Pour moi, la réponse, c'est la République. Il n'est pas radicalisé, le chauffeur de bus. Bah sans doute, j'en sais rien. Ah bon, d'accord. Donc on en, en pas tout cas, en tout cas... cas. Ni ni oui, ni non, euh, c'est une question plus subtile que ça, nous dit Hugo Bernalicis. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Ce qui fout le bordel dans le pays, c'est la politique économique d'Emmanuel Macron. On nous a dit, entre autres, Hugo Bernalicis. Merci infiniment à l'un et à l'autre. Euh, L'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr.